avant cette jour, euh, nous suivons une bande d'adolescents dont euh, deux adolescentes en particulier qui s'appellent Siofra, qui a un prénom celte, et Jodie. Euh, Siofra est le mouton noir de l'île, euh, celle que tout le monde rejette, elle n'a aucun ami à part Agnès, euh, une jeune fille très malade qui doit quitter l'île, et un jour débarque Jodie, la fille du Fossoyeur, <rire> la, la terreur de l'île, et euh, bah, ces deux âmes euh, complètement esselées, euh, un peu décalés par rapport au reste de la population, qui vont se trouver et euh, s'épauler et puis bon euh, nouer une amitié très forte. La mythologie que j'ai bâtie autour de l'île d'Unsili, avec ses 999 habitants, euh, je l'ai bâtie autour de la mythologie celte, hein, euh, avec certaines créatures que je n'ose dévoiler euh, de peur de, de, de gâcher le plaisir. Mais disons que cette île, en fait, est hantée par des secrets. Ils sont obligés d'accomplir de, des rituels. Euh, et pour cela, je me suis penchée sur les, les rituels celtes de la roue weekend-end C'est-à-dire qu'au lieu de célébrer Noël, ils célèbrent Yule. Euh, Halloween, c'est et Il y a aussi des rites estivaux, printaniers, pour célébrer le passage du temps, mais aussi pour calmer certaines forces occultes qui dorment au fond de l'île et qu'on va découvrir petit à petit. Et Quant à mes inspirations, bon, il y a pas mal de films d'horreur en fait, euh, pas mal de films d'horreur liés aux communautés, communautés secrètes. Euh, je pensais à Midsommar hein, Aster. Il y a aussi un film de la Hammer qui s'appelle The Wicker Man avec Christopher Lee où un détective enquête sur une communauté secrète euh, bah, qui fait des, des sacrifices, euh, des choses pas très catholiques. Et euh, je me suis aussi inspirée bon, bah des, du druidisme, de certaines sorcelleries et puis euh, de plein d'autres choses en fait. C'est un gros melting pot Alors c'est vrai qu'on voit une grande dualité entre le monde des adolescents et celui des adultes. Euh, bah, Est-ce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur Je ne sais pas. Mais je trouve que tous les sujets des, des romans initiatiques ou des films d'épouvante, c'est cette espèce de dualité entre, entre le monde des jeunes, des enfants et les adultes qui, des fois, ont des secrets garde à l'écart les jeunes, euh, malgré les périls que cela représente. Enfin, on peut peut-être prévoir ça dans ben, de comment, euh, comment les adultes, dans la vraie vie, euh, traitent les plus jeunes. Enfin, je trouve qu'on a tendance à considérer les jeunes comme écervelés, euh, ne comprenant rien. Enfin, bon, on voit un petit peu comment on traite les millénials, par exemple. Il euh, bon, y a toujours eu une, cette espèce de dichotomie, mais vraiment instaurée par les adultes, en fait, euh, ce qui est dommage, parce qu'on a beaucoup à apprendre des jeunes. Et là, dans mon île, euh, le fait que les jeunes soient tenus à l'écart des secrets, ça les met en grand danger. Le fait de ne pas connaître euh, les monstres, les créatures qui peuvent peupler l'île, euh, ben, du coup, il se passe des tragédies euh, que le lecteur va découvrir en frissonnant.